Bonjour, AVL, Association vacances loisirs basée à la Ricamarie. Nous proposons des séjours adaptés pour des personnes en situation de handicap, associées ou non à des problèmes moteurs. Nous recrutons des animateurs pour encadrer ces séjours à partir de mi-juin jusqu'à fin août. L'émission constitue à accompagner les vacanciers dans tous les gestes de la vie quotidienne, notamment sur les sorties et sur des activités quotidiennes. Au niveau des compétences, nous recherchons des personnes ayant une expérience dans le handicap ou dans le milieu médico-social. Le BAFA n'est pas obligatoire, mais le permis est fortement souhaité. Nous vous invitons à envoyer votre candidature à responsable.vacances.avl42.fr Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.avl42.org. Merci et à bientôt.